Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau robot. C'est un écolocateur à deux dimensions. Ce qu'il fait, c'est que si un objet s'approche dans le plan horizontal, il va détecter sa position et puis un algorithme va faire en sorte que le plateau ici va s'enligner pour suivre l'objet. C'est plus un système de vision qu'un robot complet, mais il pourrait facilement être installé sur un robot mobile afin de lui donner de la vision. Je vais commencer par faire un petit tour du matériel. Alors, toute la structure ici, c'est en plastique. Euh, c'est moi qui l'ai dessiné. Et puis, je l'ai imprimé en 3D. Euh, ensuite, donc euh, ces trois choses-là, c'est des capteurs euh, ultrasons. Donc, comment ça fonctionne? En gros, ben, ça émet un ultrason. Puis, s'il y a un objet, ben, il va avoir une réflexion. Donc, euh, le capteur va euh, capter la réflexion puis, il va mesurer le délai entre euh, l'émission et la réception. Et puis, euh, sachant la vitesse du son, il va, euh, cap il va être capable de calculer la distance de l'objet. Donc, en fait, c'est euh, trois capteurs de distance. Ensuite, j'ai euh, trois cerveaux moteurs. Donc, j'en ai un ici euh, qui me permet de faire tourner la base. Et puis, deux autres qui euh, me permettent de faire tourner les capteurs de côté. Euh, ce qui va permettre de faire un focus et un scan de l'environnement. Puis finalement, j'ai mon Arduino, euh, juste ici en dessous, qui fait euh, tous les calculs. Donc, il va euh, prendre euh, les positions qui sont données par les capteurs, et puis il va envoyer des commandes au cerveau moteur pour enligner le tout. Donc, je vais le mettre en marche. Il va rentrer en scan. Donc là, il est à la recherche d'un objet, il n'en trouve pas, donc il continue à scanner. Euh, S'il trouve un objet, il va s'aligner dessus. Donc les deux capteurs de côté euh, vont faire le focus, vont s'aligner pour euh, détecter le contour de l'objet. Et le milieu va tenter de s'aligner sur euh, l'objet. Donc euh, si je me déplace, euh, il me suit. Et il m'a perdu. J'ai construit un VI sur la bio aussi, euh, qui me donne euh, le vecteur position de l'objet. Donc, euh, voyez la flèche. Plus je suis proche, plus elle rapetisse. Et puis, euh, ça suit, euh, suit l'orientation aussi. Donc, la flèche m'indique où ma main est. En terminant, j'aimerais vous parler de mon code. Donc j'ai mis une distance maximale qui est de 50 cm. Donc si l'objet est au-delà de cette distance-là, le capteur ne le verra pas. Il va retourner un 0, ce qui va me permettre de savoir qu'il qu ne détecte pas d'objet. Et ça permet aussi, puisque la distance est quand même courte, ça permet d'accélérer la boucle d'exécution. Donc l'ensemble de ma boucle prend à peu près 30 millisecondes. Euh, ce qui est intéressant, puisque ça permet de suivre des objets qui vont à une, une vitesse euh, acceptable. Et euh, donc, en fait, le gros de mon code, c'est souvent des, des conditions. Donc, par exemple, si euh, aucun des capteurs des capte d'objets, le robot va rentrer en mode scan. C'est-à-dire qu'il va, euh, comme vous avez vu, il va tourner euh, successivement les deux capteurs de côté euh, à l'infini. Euh, puis s'il si rencontre un objet, ben là, si c'est euh, juste un des capteurs de côté, il va se tourner quand même assez rapidement, donc euh, soit d'un bord ou de l'autre. Euh, puis lorsque euh, deux capteurs voient l'objet, il va, il va faire des petits ajustements très fins, euh, même chose si un ou l'autre. Euh, ensuite, si les trois capteurs voient l'objet, mais ben là, il va ajuster le focus, donc il va, euh, il va mettre ces deux capteurs-là vers l'extérieur, Oups, il vient de lâcher. Et inversement, euh, si c'est seulement celui du milieu, il va faire tourner les deux capteurs extérieurs vers l'intérieur. Ça, ça permet de suivre un peu le contour de l'objet. Mais euh, c'est pas mal ça, en fait. Euh, J'ai rajouté d'autres conditions euh, pour éviter certains euh, bugs qu'il y avait. Mais euh, ça vous donne une idée un peu de comment je l'ai fait. Euh, donc je vous remercie d'avoir euh, regardé ma vidéo. Et euh, à la prochaine.